Ensemble, gâtés, ensemble, nous sera bien armés Où nous affronter, notre réalité Où nous oublier, notre moment passé Doubois, comment il est La Réunion C'est Tijan Pour une nouvelle vidéo tuto Et bien tuto sur la musique Apolonia Ensemble C'est une musique que j'ai déjà chantée Je te laisse le lien ici donc tu peux aller le regarder si tu veux donc c'est une musique avec 4 notes le ré mineur le si bémol le fa et le do donc voilà si tu t'es pas abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche qui se trouve à côté pour mes prochaines sorties vidéo et puis euh, on commence comme d'habitude après l'intro Donc les notes, on commence. Le Ré mineur, le Si bémol, là, c'est la sixième case, c'est comme le Fa mais à la sixième case. Ensuite, on repart sur le Fa et le Do. Donc le Ré mineur, Si bémol, Fa et le Do. Concernant la rythmique de la main droite. Ba au bas au bas, Ba O oh, o Ba au bas au bas au bas au bas. Le tout, <rire> le tout ensemble. Appelle là où quand nous l'arrivons avec. C'est un des feux à nous. La vie t'a dit nous t'aimons, mon essai. Fur à mesure, nous l'a repris. Zodi, il commence à aller. Tipe tipe, nous de ce mal à La conférence nous l'avait, la sauve à nous. Ok, donc euh, même si cette tirate, là est pas trop grave, continuez à chanter, continue à jouer. Le but c'est d'apprendre mes notes, hein. Voilà, on n'est pas des professionnels ici, hein, donc euh, pour sortir du ré et d'arriver au si bémol. Et ben des fois il, il couac un peu, mais c'est pas grave ça, ça c'est pas grave ça. Laisse quack, laisse. même s'il a raté, c'est pas grave. Voilà, le tout c'est de s'entraîner à jouer les notes rapidement. Sans ensemble, nous serons bien armés, pour nous affronter. Nous tout le temps passé. Donc voilà, que ce soit le couplet ou le refrain, la rythmique reste la même chose, c'est toujours une boucle du début jusqu'à la fin et puis régale azote fait plaisir azote. Donc voilà, la vidéo se termine, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mets un petit pouce si ça t'a plu, commente la vidéo si tu as des choses à dire. Viens me rejoindre également sur Instagram et Facebook. Bientôt le jeu le grand jeu concours des abonnés. Euh, je laisse tout ce bordel passer, hein, euh, confinement, pas confinement, bref, euh, voilà on laisse tout passer et derrière je vais faire le jeu concours des, des abonnés. Donc euh, petit conseil, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à ma page euh, Facebook Tijan Sega Pro. Tous les liens sont en description. Il y aura les liens également de tout ce qui va apparaître ici là. Donc euh, playlist de mes, de mes chansons, playlist des covers et playlist des tutos. Donc euh, il y a pour tous les goûts, il y a pour tous les gens, <rire> il y a pour tous les goûts, donc n'hésite pas d'aller euh, les regarder. Et puis, euh, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Doubois